La meilleure des polices pour porte pas l'uniforme. et les elle oh, un, un, un informe. Elle s'y sans plus. se mêle de tout, sur son partout, sans trace, sans bruit, trac sans rien d'écrit, sans aucun parfum de la moindre gâchette. Parfois même avec des talents pouèches. La meilleure police de en parcourant votre fil d'actualité, vous lisez un message ou un commentaire de l'UNESCO. Coronavirus, cela vous met-il en colère Êtes-vous triste ou choqué la désinformation de l'UNESCO COVID-19 n'est peut-être pas authentique. Une façon de manipuler l'information consiste à recourir à un faux expert pour ajouter plus de crédibilité au message. Sources d'informations officielles, médias crédibles, évidemment pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers sur Internet. La désinformation, comme les autorités sanitaires, se propage. Pour combattre les sources d'informations officielles, ne faites confiance qu'aux sources de la désinformation, il est important de partager des informations venant de virus officiels. Ceci est un message non vérifié. Ceci est un message non vérifié. Il est important de partager des informations venant de virus officiels. Ceci est un message non vérifié. Ceci est un message non vérifié. La désinformation de l'UNESCO. COVID 19. Ceci est un message non Des informations de l'UNESCO Covid-19. De l'UNESCO Covid-19. Ceci est un message non vérifié. Ceci est un message non vérifié. Ceci est un message non vérifié. Ceci est un message non vérifié. Des informations de l'UNESCO Covid-19. De l'UNESCO Covid-19. Ceci est un message non vérifié. <-dincarne> à votre enfant à identifier oh. les I'm mm -hmm. J'ai le droit positif en, en citant la, la, la phrase devenue malheureusement célèbre, nous ne faisions jamais que suivre les ordres. En d'autres termes, nous, nous étions dans respect le respect de la loi. loi, même si elle était brutale, restait quand même la loi. Nous On ne faisions jamais, jamais que suivre les ordres. Nous ne faisions jamais que suivre les ordres. On va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte alienation, par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. Jacques Attali. Jacques Attali. Jacques Attali. la police scientifique, c'est la nouvelle forme de ce centre-là. un système d'autosurveillance, de du corps, puisqu'il un que vous avez fait fort à travers c'est comme des téléchargements qui t'arrivent dans le corps et qui s'imprègnent complètement de toutes tes cellules.